J'adore le zboob j'adore le zboob On va faire un 2-3 soleil Vous devez faire un 2-3 soleil dans le... hub, euh, Vas-y, mettez tout ce là. là ah non là-haut là-haut là 1-2-3 -haut, là -haut, là -haut. Oh. soleil Oh là là là Et Vilfi, tu vas oser là-haut 1-2-3 soleil Oh Sky2B, ah, tu reviens oh. Ah chérie, tu viens ah. de, bouger. Ah. de bouger retourne là-haut Ah tu viens de bouger Tu viens de bouger Retourne là-haut Retourne là-haut Chérie, sinon je te kick kick le kick le kick le c'est grand mort Ouh louloulouloulou, tout est mis à l'idée de... Ok, okay. vous êtes prêts Vous pensez vraiment qu'on allait dépasser les 10K sans sortir de vidéo spéciale Il fait quoi <rire> Moi je vous propose que euh, je vais imiter une musique avec euh, mes claquements de langue et vous allez devoir découvrir c'est quoi le nom de la musique en premier, ok okay, ceci, de type ok, la musique que je vais faire, devinez ça tout de suite, ok, okay Vas-y, 3, -ce que tu 2, 1 mmh. Mais gros, en fait il est trop fort pour animer par contre, pour ah faire si patienter les cool. gens tu vois C'est euh... <rire> Mais c'est quoi ça Echo il est trop bien sur son board C'est trop bien sur son board tu tout Nico je... met un son Ah c'est bon il vient d'arriver Écoute bien ce son J'ai qu'à bon les putes. <rire> il est là On était, on est... on était pas loin du ban C'est bon Non ah Non Ça c'est autre chose Ça c'est moi. Bon. Arrête s'il te plaît c'est pour bon. ça Est-ce que t'as mis le truc en anonymous ou pas Oui Nice Est-ce que t'as foutu le bordel avec les switch ou pas 42 sur... Ok ça veut dire surprise Ça T'as pas le droit de regarder Bon c'est quoi les règles bichard alors! Tout. Alors! De alors. Alors, alors! Les règles! Règle règle une fois par mois. Euh, <rire> Pendant je... 5 okay. jours. Ça okay, ira, merci. Allez, vas-y, Richard, vas-y, euh, vas-y. Non, les vraies alors, règles. Euh, les, les... <rire> <rire> putain, <rire> <rire> vous cassez les couilles. J'ai juré la mort. vous cassez les couilles. Oh putain. Je suis mort, quoi. Attends. je vais mon stream. Switch <rire> avec <rire> Gotaga. Eh, euh, ouais, voilà. Salut pour Ah Un stream ASMR Ça va Regarde il y du vide sur la tête frère Aujourd'hui on va... Ah ça lag Aller chercher du diamant C'est pas moi Mais pourquoi Si pas. ça lag c'est pas moi Trouver tes pommes J'adore l'ASMR Minecraft Y'a des queues sur le crâne Oh c'est... On est guêpe Allo Allo C'est quoi ça qu'est-ce qu'il y a <rire> C'était qui le halo là Je sais pas. <rire> la main jaune ouais. Orange. Non, je voulais pas faire ça. <rire> Mais ouais. Quoi oui, il mort. Bah en fait, il a plus de scoreboard. Ah y a plus de scoreboard, hein? Ouais. ouais, je vois le scoreboard moi. On a eu un switch? Ah bon? Ouais, non. Déjà? Attends. Neko? C'est qui là? Narco, mais mec, c'est bugué non? Et bah, Madeleine Déjà, il de Proust. vient de se passer quoi là, Jimmy Si je sais pas ce que c'est, Madeleine Alors, de Proust, voilà, c'est. Non, euh... c'est pas moi. Notre que Jimmy Boy s'est fait enculer par un squelette. Allez, Allez, let's go cette fois-ci pour de bon. Play. Hey yes, salut ça va Ah salut mec <rire> <rire> es vraiment... ça non salut non, mais t'as terminé un switch dans 6 minutes, t'es sérieux ou quoi Bon. Eh, écoute, euh, euh Attends, t'es mon témoin hein. à euh, Quoi qu'il se passe, ouais. il faut qu'à l'épisode 2 et 10 minutes, je fasse quelque chose. Tu... Oh je sens que ça va être la pire game, je sais pas pourquoi mais je la sens mal là, cette game. Genre... Non, pas ah, oh non me vole pas mes points. Ah, Merci ah <rire> je l'avais dit Salut Salut <rire> Salut <rire> Ça va Bah ça va et toi Ouais je sais pas si c'est Zintec ça non euh bah écoute, oh t'as totalement oh bien deviné mec Oh putain mais gros je suis trop fort Est-ce que je le fais Zintec Ouais euh, Je le fais ou je le fais pas oh. Juste tu me dis si je le fais ou je le fais pas Euh le fais le, fait, le fait, dans... Ok En fait ça. quand vous vous en rendrez compte bah, vous vous en rendrez compte. Bon, du coup, tu m'as dit je le fais, hein. J'adore. Au péril de la game, hein. oh là, là. Vas-y. En vrai, vas-y, il va. Go, go, go. Il va mettre le point, maintenant. Je vais explorer vite fait pour savoir s'il y a des diamants et surtout que je suis avec le diamant. Tu savais. Allez, salut, hein. Qu'est-ce qu'il a fait Allo Oui, est-ce que j'ai des inventaires Non. Y'a le switch d'inventaire Quoi J'ai même pas été switch ah d'inventaire Y'a le switch d'inventaire Ah <rire> ah Ah T'es dans mes yeux Bichard Ah, t'es un monstre C'est bon, je l'ai désactivé, hein. Ah, oh, c'est marrant, bon, ouais. moi. Le chat va pas <rire> Quoi Bah, oh, regarde, Bichard, C'est quoi Y'a un switch dans 8 secondes Quoi Y'a un switch Bichard <rire> pas... Oh, je vais pas rester switch toi, ça va What Bichard, <rire> C'est qui avec ouais. moi euh, Bichard, Bichard regarde-le, il y a deux pièces Mais... Ok, salut <rire> On a bien fait de te prendre dans notre équipe. Oh frère Je te parie pas que fait. je vais être switch et que je vais plus avoir mon, mon 3 quarts. Oh, j'espère que c'est moi, j'espère que c'est moi. <rire> ça va être chien, mec Pourquoi tout bon, ça, quoi, tu je, as sais, as... je que tu après. Oh enfin, shit, je suis sûr et certain ça ah, hein. <rire> Non Non Non Putain, le stuff de merde qu'il avait Non C'était archi pas rentable Allo Bonjour. Salut, Nico oh. Putain, un gap on fire Ouais, il avait un, staff, il avait un Yo. Salut à tous ses amis Salut Salut Ça fait longtemps Ça fait longtemps gros. Ou... Ah il m'a fait trop mal Ah, euh, ah, bah... ah. Bah... <rire> bah Bah Bah yes, Bah yes. Hein. Bah Bah yes. J'ai toujours qu'une pièce Il va arriver trois pièces aussi C'est Salut. plus Oh <rire> putain c'est moi Avec qui je suis Bonjour, enchanté. Bon bah c'est toi qui as enchanté non <rire> <rire> Ça va mec Ça va et toi Ouais ça va ça va. Pardon je me suis écarté un peu loin, salut mec Salut Sur les switch Comment Oh c'est fou. Bah du coup il est parti. Salut. C'est qui Oh mon pote Jimmy Oh dieu Oh Jimmy Comment ça ah... va Ça ton Twitter est pas rempli d'insultes Pourquoi Non je suis pas comme ça. J'ai pas vu, vu tes switch à 10, 20, 15 minutes de. <rire> oh, bah non ça va pas. Ça... Euh, ok, bah t'as de la chance mec. Bah, t'as de la chance mec. Euh. Ok, tiens, goodbye c'est juste pour fight Eh, hey, c'est qui ça Eh hey, la vie de moi. Mais oui, ça la garde, la, là. Lâche-toi là Il y a un petit jaune. vais à droite, à droite à droite non. Ah c'est étoile. Ah non, c'est étoile. mais c'est notre tête en fait. Ouais. les Les archers frère. Bah attends, bah attends. NON, non. Vas-y toi le boss que je mérite. Ah oh, oui d'accord, ok, ok. Aïe, aïe, aïe A Non ça oh. Il y a un Jimmy euh, okay, Faites-moi Jimmy Jimmy Merde non. Jimmy Oui ouais. Attends on t'es un peu tout seul. Vas-y euh, ah partout, pour toi Jimmy, pour toi Ah merde, ah merde bon allez, bonne game à tous T'as pas vu tout ce monde hein. <rire> Quoi Jimmy Non mais non j'ai l'histoire T'es un beau gosse Ah bah... Oui Jimmy J'ai rien pu faire <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Putain mais j'en ai marre Mais, mais, mais qui est-ce Ouais non, on est pas dans la merde là. Ouais bien joué. Attends attends. Ah mais c'est Bichard Attends. Oh. C'est toi qui es parti avec ma table enculé. Oui Je l'ai encore hein. C'est tout. <rire> oh c'est terrible hein Un bus Oui Cours. Au secours Oui au secours Y'a un mec qui est chez là hein. Ah ouais voilà, ah, Ouais là là. là. De... là. Mmh... Allo Allô les blocs Allo? GG! Ah, il me faut le casse les gars! Là, devant! C'est qui? C'est C'est Gab et C'est qui? qui Attends, il a un punch! Bah, vas-y, vas il est 2 cœur. J'ai Bichard. Oh, il est derrière moi. Il est tout seul Ouais, ouais. Bon, oh, GG. GG. En vrai, j'ai une peur, c'est de switch à sa place. Genre vraiment. Bah, elle reste on De toute façon, tu vas switch. De toute façon, tu vas switch, Bichard. Mais en fait, je pourchasse le mec qui va switch à, à ta place. Tu vois Salut Adieu, okay. Ah c'est mon switch, adieu, c'est qui Salut Alex, Alex euh... <rire> Sérieux non, non, no <rire> ouais. T'as combien de gaps Moi Quatre Salut hein. bah, mec ça Je te connais vrai, toi Oui c'est Drakas Oh salut mec Ah la speed On oh. oh, j'ai gap. combien de gap Non, non, non Vas-y on va oh, se non mais t'es pas avec nous Duno au cours. Ah mais y'a eu un switch là oui, y y'a eu un switch là. Ah mais y'a eu un switch Ouais y'a eu ah, un mais switch mais d'accord Vas-y Duno viens avec nous Il était avec nous En fait c'est le mec qui était avec nous, tu veux pas se casse <rire> quand j'avoue Ah sérieux Oui Oh merde Oh je suis si triste pour toi Il <rire> y a des gens de y'a il y a les gris, il y a les blancs. Tu Wouah tu Oula Il est mort Ouais Duno Ouais ouais j'arrive, bah pote pas ah, moi non plus GG Je t'aide Non, bah, toi, Derrière toi derrière toi dieu. Oh, C'est un peu compliqué actuellement là Ok Second pote et de speed mais. Je vais t'en donner mais j'ai pas de speed Bah allez, ah, ai, cinq, là tu as un dégât pour j'en ai j'en ai 5 dégâts J'en ai des Sur un coup de bluff t'as une touche S hein. Saute Sute Bien joué Dino Oh la flèche <rire> Oh putain, mec. Eh, le second poteau Ouais, il y un mec. Il y a des mecs. Ils pas mais... psycho sur moi. Tu es en gros bon. Vas-y. Je suis en Oh Ah, bâtard oh, Enculé, gros. Bon. Des... le Vas-y, bonne game. Bonne game t'as des gaps ou pas Non, il est, il est, il est quasiment pas Non, mais non, mais je. Ah, devant L'Eglise, ah, mais... Pedro Oula, j'entends Pedro là oh, on peut fight avant le switch là. Hein. Oui. Switch, attention <rire> gros, retournez-vous Retournez-vous Retournez-vous Retournez-vous Retournez-vous retournez Je passe devant moi, gros Quoi si je passe devant toi <rire> saute, saute, saute, saute. Non, bah, merci. J'ai la copion, j'ai trop le pas Ah oh, merde. Je... Oh oh clair, hein. Les gaps. Il y avait pas de gap, hein. Un pantalon en fer en robe Salut. Salut, toi. Oh non, mais. Mais Pedro De toute façon, je suis fan de ta chaîne, tu peux pas te parler. Attends, mais. <rire> <rire> T'es encore en mad Bon, quand est-ce qu'on joue au jeu, là Bah, là maintenant, regarde en 3 secondes. Allez, s'il vous plaît. Un, allez, hop <rire> Salut oui, Sam! Salut vous C'est qui? Salut! Richard. En fait là? C'est. c'est. Ah, c'est qui? C'est plus Guild! Allo? Allo? Ah, mais y'a eu un switch! Oui! Ah oui bah. Mais what the fuck? T'as des speeds ou t'as des gaps? Stepé! J'ai. j'ai. Oui! Oui! T'as oui, combien de gaps Bichard? Oui! Gap, oui. Pas beaucoup! J'ai plus de gaps C'est à dire si. <rire> y'a y a un blanc là! Y'a une speed euh, ou pas? Euh... J'ai pas speed, j'ai pas speed! Bah, euh, t'es 5 coeurs en fait! Ah bah ok, bah je suis là en fait Vas-y boost ah, T'as pas pris le meilleur chemin le hein pêche. toi Ouais bah en fait j'avais pas Boost Euh suis pas derrière ta voix et, et bah euh... free kill, c'est toi pourquoi t'es allé tout seul Bah parce que ils étaient là quoi mais Attends c'est qui les derniers là Y'a Pedro, et Etoile... Pedro, Restump euh, Restump aussi étoile ouais. Pedro, Restump, Etoile ah, mais... Oh mais vas-y c'est La dernière bon, team Pedro, Restump, Etoile là tu vas me dire les grilles là c'est ça On, On va ensuite... vraiment attendre 3 minutes hein Ça va attendre 3 minutes et rien d'autre, rien à foutre hein ah, je pense que Pedro il est un peu peu dangereux. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire c'est ça qu'il est en train de Ah non, je pense qu'il est plus dangereux que même moi. T'es sérieux à dire qu'Etoile il pue la merde comme ça Mais gros, c'est ouf comment tu le maîtrises là C'est ouf, hein. Alors ça m'a. C'est complètement dingue quoi. Vas-y, hein, j'espère vous dire adieu moi. C'est pas contre vous, hein, mais bon. Mais c'est moi qui switch, gros, moi je switch avec Pedro et tout là. Regarde, t'es pris quoi, regarde. Allez, allez, ciao, ciao. C'est bon, je me casse. Vu que mes lunettes ça se. Allo C'est qui C'est Bichard. Oh putain, pas lui quoi! <rire> je, je sais que t'es content d'être avec moi, abuse pas gros! <rire> T'as t'es Switch là, c'est bon dans, Go. Mais dans une. reswitch, Ouais! Un bah ouais, mais c'est ça qui est drôle! Oh salut, y'a un mec qui est là en face! <rire> y'a un mec en face gros! C'est moi! Mec, mec, on est en trois. on est deux, on est deux, fais attention! Oui, mais il est tout seul lui, son métier est loin! Ah ouais? Ouais, ouais! C'est étoile. étoile, ouais. Ah mais y'a plus de switch là. Hein. Étoile, ah, y'a plus de étoile. étoile, on fait un 2v2 là. Ah, ah mais y'a tout, tout le monde en fait, y'a tout le monde. Ah. C'est l'idée de ouais. merde feuille. Ah bah super, ah bah, je te fait foutre Oh salut pas les gars Oh merde, oh, oh, recule, recule, bien, on retourne. Ah non y'a les blancs. -y. Mais, mais, non, mais... On va bien mêler, on va bien mêler. En fait y... il... va mêler les roses, non Ah là vas-y, la merde Oui. Venez-moi. Non mais non. Mais mais J'ai même pas dedans. dors J'ai quatre dors si tu veux Ouais vas-y on voit ouais, va, J'utilise va, pas mon arc là Vas-y on voit, vite va, Et puis au moins comme ça on fait un fight contre eux Mais putain Mais attends, je vais se crafter ça, gars Mais bon va, vas-y, allez c'est bon Mais ouais mais on joue là. pas à l'arc gros Vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Y'en a un qui est caché dans les blocs là Je, suis je fou J'suis Allez <rire> Je m'ai c'est le lancement oh. ah, Je comprends rien à se passe Ok, y'en avait un troisième ah mais il est venu clean oh, okay. Bien joué oh, <rire> oh, oh. Ah bah super Bah <rire> <rire> c'est win Yes C'est quoi cette merde <rire> mais c'est <rire> la pire <rire> fin de tout monde. Yes.